Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler les abdominaux du bas, plutôt les quatre en bas. Donc, pour les abdominaux du bas, je vais travailler mes jambes qui vont remonter. C'est surtout les jambes qui travaillent quand je travaille les abdominaux du bas. Si c'est trop dur, je veux juste décoller les fesses, d'accord Donc si c'est trop dur, j'amène mes pieds vers la tête. Déjà à partir de ce moment-là, j'ai soulevé les fesses, c'est l'essentiel. Mais moi, je vais essayer d'aller vers le plafond. Donc le plus haut possible un peu vers le plafond. A chaque fois, j'ai les mains bien à plat pour pousser. Ma tête posée sur le sol, détendue cette fois-ci. Et je monte bien à chaque fois vers le plafond. Si mes mains sont bien appuyées sur le sol, je peux bien monter au plafond. Si je veux durcir un petit peu l'exercice, je touche les pieds au sol et je remonte. Touche et remonte. Voilà, là on a l'exercice parfait, donc on fait 20 fois, 1, touche, remonte, 2, touche, remonte, 3, j'en fais comme ça 20, sur ma dernière vingtaine, je bloque en haut, relever la tête et je pousse sur les fesses, mes fesses à peine décollées et ma tête bien remontée pour travailler tous les abdominaux à ce moment-là, un peu le haut, un peu le bas, je tiens 10 secondes, d'accord et je relâche, je coupe le relax. Merci.